d'importance, parce que c'est une question qui est commune à euh, la majorité des maladies rares, euh, toutes ne sont pas génétiques, mais une bonne partie sont génétiques, de faire le point sur euh, les changements importants, euh, on a appelé ça révolution génétique, mais je pense que ce n'est pas un terme galvaudé du tout, compte tenu de ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et comme les choses ont changé beaucoup, il nous a semblé euh, nécessaire euh, de de revenir sur ces techniques, sur ce qu comment on les utilise et ce qu'elles impliquent aussi en termes de réflexion pour nos équipes. Euh, et pour ça, on a la chance d'avoir trois spécialistes de la question. Donc, le professeur Florence Petit, qui est généticienne médicale et qui va commencer en nous expliquant euh, quelles sont les techniques euh, et quand les utiliser, comment on peut avancer et quels types de techniques peuvent répondre à quelles questions. Euh, nous avons ensuite Madame Bond, qui est assistante de prescription euh, pour des plateformes. Elle vous expliquera comment, en pratique, euh, quand on a retenu euh, l'analyse complète du, du génome, on fait pour euh, euh, organiser, choisir et analyser les résultats. Et enfin, puisque toutes ces nouvelles techniques nous apprennent beaucoup de choses sur euh, notre, euh, notre génome, mais pas toujours celles qu'on attend, euh, le professeur Sylvie Manouvrier, qui est aussi généticienne avec une énorme expérience de l'évolution de ces techniques et une expérience clinique va nous poser des questions de euh, des questions finalement éthiques que posent euh, ces technologies et ces techniques génétiques donc euh, Florence si tu veux bien commencer merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la plateforme climat merci pour l'invitation bon, bon, bonsoir à tous donc moi je vais vous parler effectivement de l'apport des nouvelles technologies euh, dans le diagnostic des maladies rares euh, donc, euh, tout d'abord quelques notions, donc les maladies rares, vous le savez, c'est défini par euh, une incidence qui est inférieure à 1 sur 2000 dans la population. Euh, elles sont très diverses, il y en a euh, environ 8000 qui sont euh, décrites actuellement et prises euh, toutes ensemble, euh, elles sont globalement fréquentes puisqu'elles représentent à peu près 5 de la population. Donc très diverses, ça peut être des anomalies du développement, des malformations, déficiences intellectuelles, maladies neuromusculaires, etc. Euh, malgré cette diversité, il y a des problématiques qui sont communes, notamment un diagnostic qui est difficile puisque ce sont des, des maladies rares. Donc ça peut mener à une errance diagnostique avec certaines fois plusieurs années, voire plus de dix ans avant que le diagnostic soit posé. Heureusement, ça c'est quelque chose qui va être bien amélioré par... L'avènement des nouvelles technologies, on en parlera. Et puis, ce sont des patients qui doivent être suivis, en général, de façon pluridisciplinaire, dans des centres de référence ou de compétences. Alors, 80% des maladies rares sont d'origine génétique. On va parler essentiellement aujourd'hui de maladies monogéniques, c'est-à-dire où l'influence de l'environnement est faible sur le phénotype. Donc, C'est essentiellement l'anomalie génétique qui est à l'origine du phénotype. Donc ça, ce sont des maladies rares. Et donc, je vais vous en parce que je suis pas sûr. Que... Est-ce que vous voyez les diapos euh, passer ou vous, êtes... vous voyez toujours la première diapositive Parce que je me suis connecté en parallèle et j'ai l'impression qu'on est gelé sur la première diapositive. Il y a des réponses Vous pouvez répondre par le chat Oui, les diapos ne défilent pas. Ah, problème de partage, des On va recommencer, <rire> alors pardon. Euh... N'hésitez pas, hein, s'il y a un problème technique, à nous le faire savoir, parce que euh, ici, on voyait bien tout, tout, tout passer. c'était bien Oui, oui. C'est de... pas en plein écran, bon, oui. c'est pas encore en plein écran, voilà c'est parfait, c'est en plein écran. Ok, Je de Désolée pour ce petit intermède, donc aujourd'hui on va essentiellement parler des maladies monogéniques qui sont des, des maladies rares. Aujourd'hui, il y a environ 4500 gènes qui sont connus dans les maladies monogéniques sur les 20 000 gènes au total. Euh, on ne parlera pas en revanche des maladies qui sont multifactorielles, c'est-à-dire des facteurs de prédisposition génétique et des facteurs environnementaux à l'origine de leur survenue, qui sont des maladies communes comme l'hypertension ou le diabète par exemple. Donc, le champ de la génétique, c'est très vaste euh, pour le diagnostic. Ça va euh, de l'échelle des chromosomes, donc 23 paires chromosomes, de chromosomes, jusqu'à l'échelle de la séquence d'ADN, avec 3 milliards de paires de bases d'ADN, euh, sur lesquelles sont localisés 20 000 gènes. Euh, en fait, les gènes, euh, ça représente très peu au niveau du génome, puisque la partie codante des gènes qui hein, vont donner lieu à la production de protéines, ça n'est que 1,5 du génome. Une grande partie du génome, environ 40%, sont des éléments régulateurs de ces gènes, c'est-à-dire des éléments qui vont aller déterminer si le gène s'exprime ou pas et à quel niveau, dans quel tissu, etc. Donc, ce sont des éléments qui sont aussi importants que les gènes eux-mêmes, mais qui sont à l'heure actuelle encore mal connus. Alors, on a de nombreux tests d'outils à notre disposition aujourd'hui, le diagnostic des maladies rares et la difficulté peut être de savoir quel test utiliser, dans quelle orientation diagnostique. Est-ce qu'on va utiliser plutôt un test qui est ciblé sur une anomalie ou qui, au contraire, est large, pangénique Quelle résolution de test faut-il utiliser Est-ce qu'on va prendre en compte le coût et puis certaines fois la disponibilité tout simplement du test Donc on va essayer d'aborder un petit peu ces notions. Déjà, les tests génétiques, eh bien il y a une résolution qui est très variable. Donc on parle chromosome avec des tests peu résolutifs comme le cariotype, une résolution de 10 mégabases, donc qui est plus vraiment beaucoup utilisé actuellement. Euh, maintenant, on va plus, plus souvent utiliser des puces à ADM euh, dont la résolution au niveau des chromosomes est bien supérieure aux alentours de 100 kilobases. Euh, donc ça c'est pour l'échelle des chromosomes et lorsqu'on est à l'échelle de la séquence de l'ADN, donc à la paire de bases près, si on a des techniques de séquençage, donc au débit ou ciblé, euh, donc avec une résolution très forte. Euh, donc plus on augmente la résolution de nos analyses, plus on va être confronté à la variabilité du génome et donc à des difficultés d'interprétation puisque le génome est hautement variable, que ce soit à l'échelle des chromosomes ou à l'échelle euh, de l'ADN. L'autre euh, élément qu'on doit prendre en compte, c'est euh, la couverture de nos tests. Euh, Est-ce qu'on va euh, prescrire un test ciblé sur un locus, par exemple euh, l'hybridation situ en fluorescence, ou bien le séquençage sangueur d'un gène, ou bien le séquençage au débit d'un panel de gènes, c'est-à-dire une dizaine ou centaine, euh, voire plusieurs centaines de gènes. Donc ça, ce sont des analyses ciblées euh, lorsqu'on a une orientation diagnostique euh, précise et lorsque ces tests, bien sûr, sont disponibles. Euh, à l'inverse des techniques qui sont dites pangénomiques, qui vont euh, donc étudier l'ensemble du génome, mais évidemment à, à des résolutions très variables. Le cariotype, on l'a vu, ça, ça, ça permet de visualiser l'ensemble des chromosomes, mais à faible résolution. Euh, les puces à ADN, à meilleure résolution. Et bien sûr, le séquençage de l'exome ou du génome, ça permet euh, une résolution très forte, et donc sur, euh, avec une, une technique qui est euh, assez... Assez, euh, avec une couverture importante du génome. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on s'oriente vers des analyses pangénomiques, c'est-à-dire non ciblées, et eh bien on est soumis euh, au risque de données additionnelles, c'est-à-dire de découvrir euh, des anomalies génétiques ou des facteurs de prédisposition euh, qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi l'analyse a été prescrite initialement, mais euh, du coup qui peuvent nous mettre en difficulté. Et donc ça sera l'objet euh, de la présentation de Sylvie Manoufé. Alors pour parler un petit peu de variabilité du génome, ici c'est un graphique qui vous montre les variations en nombre de copies, c'est-à-dire les duplications, les délétions visibles à l'échelle du chromosome, sur une population de 2500 patients. Euh, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des euh, variations en nombre de copies qui peuvent être de très grande taille. On voit ici jusqu'à euh, euh, 10 000 kilobases, donc c'est euh, une taille énorme euh, avec jusqu'à 50 gènes donc qui peuvent être soit en délétion soit en duplication et sans avoir de euh, conséquences phénotypiques selon bien sûr la région euh, qui est euh, concernée. Donc une variabilité au niveau des chromosomes et également une variabilité importante au niveau de la séquence de l'ADN puisque si on prend euh, le nombre moyen de variations au niveau nucléotidique sur un génome humain. Donc, par exemple, dans la population européenne, on a environ 3 500 000 variants par génome. Et parmi ces 3 500 000 variants, il y en a 10 000 qui sont des variants non synonymes, c'est-à-dire que ce sont des variants dans la région codante des gènes et qui vont induire une modification au niveau de la protéine, et donc qui pourtant n'ont pas de conséquences phénotypiques. Donc je vais vous parler tout d'abord de la technique des puces à ADN, alors qui n'est plus vraiment récente hein, puisqu'elle a été largement implémentée aux alentours de 2005 à peu près et maintenant a complètement supplanté quasiment l'utilisation du, du karyotype. Donc Sans rentrer dans les détails de la technique, en gros, il y a deux types de puces à ADN. L'hybridation génomique comparative qui va en fait comparer le ratio d'ADN entre le patient et un témoin. Pour permettre de voir est-ce qu'il y a chez le patient des gains ou des pertes de matériel. Et puis la SNIPARE, qui en fait utilise uniquement l'ADN du patient et qui va permettre de détecter des variations en nombre de copies par rapport aux ratios allélique de différentes variations de nucléotides. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que bah, ce sont deux technologies qui sont légèrement différentes et qui permettent de voir des choses légèrement différentes également. Donc si on compare en fait, le rapport par rapport au carbiotique, bien entendu, au niveau résolution, c'est largement plus résolutif que le cardio-type. Ça permet de détecter, comme je vous l'ai dit, des gains ou des pertes de matériel, c'est-à-dire des déséquilibres génomiques. En revanche, ces techniques-là ne permettent pas pas euh, d'identifier des anomalies génomiques équilibrées, par exemple des translocations équilibrées, euh, des insertions équilibrées qui sont vues sur le caryotype si elles sont de grande taille, euh, ne sont pas vues avec les techniques de puce à ADN. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. C'est la même chose pour les mosaïques faibles. Si on a une, une anomalie en mosaïque euh, inférieure à 20% des cellules, euh, eh bien euh, on peut passer à côté en puce à ADN alors qu'on pouvait éventuellement, si l'anomalie est de grosse taille, euh, l'identifier euh, grâce au type. Et enfin, donc, il y a des avantages que procure la SNPRV -E par rapport à la CGHRV. -E, euh, de par euh, sa technologie, euh, elle permet de détecter euh, des anomalies comme la dysomimie parentale, euh, elle permet aussi de suspecter une consanguinité et de détecter euh, des triploïdies, ce qui n'est pas le cas euh, de la CGHRV. Donc, je passe maintenant au séquençage au débit, qui est une véritable révolution génomique euh, du point de vue de la technologie et qui a complètement changé notre pratique. Donc, ça a été mis en place euh, aux alentours de 2015 à peu près en diagnostic. Euh, donc, ça permet d'augmenter le nombre de gènes qui sont analysés par rapport à la technique de séquençage sangueur qui étudiait les gènes exon par exon qui était une technique très très fastidieuse finalement coûteuse également et, euh, et puis longue en fait donc euh, ce, le séquençage au débit permet euh, là de screener euh, un grand nombre euh, de régions euh, en simultanément et donc euh, d'augmenter le rendement diagnostique évidemment dans les maladies rares, de diminuer euh, le temps de rendu euh, pour, euh, pour, les, pour les résultats alors ça aboutit à un véritable changement de paradigme ces dernières années puisque avant le séquençage au débit en fait il nous fallait une hypothèse diagnostique précise pour aller étudier le gène candidat en question donc c'était vraiment une analyse ciblée qu'on allait préconiser depuis le séquençage au débit, en fait, on n'a pas forcément d'orientation diagnostique très précise. On a une orientation phénotypique qui peut être assez large. Et puis, aller prescrire un panel de gènes devant telle ou telle orientation diagnostique, ou bien carrément une analyse pangénomique de type exome ou génome. Et ensuite, aller voir, en fonction des variations identifiées, quelles sont celles qui vont être corrélées avec, avec la clinique pour permettre le diagnostic. Et donc, c'est ce qu'on appelle maintenant le reverse phénotype. Alors, quelle approche de séquençage au débit utiliser Donc, en gros, on sépare les panels de gènes de l'exome et du génome, qui sont les deux techniques pangénomiques. Eh bien, c'est difficile d'avoir une conduite à tenir claire parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment l'hétérogénéité génétique d'une maladie, c'est-à-dire est-ce que pour certaines orientations diagnostiques, il y a énormément de gènes ou pas qui peuvent être en cause. Pour une maladie peu hétérogène, on peut plutôt se tourner vers les panels de gènes. Pour quelque chose de beaucoup plus hétérogène, eh l'exome ou le génome sont de meilleures approches. La disponibilité du test est bien sûr à prendre en compte puisque pour certaines maladies, il n'y a tout simplement pas de panel qui permet d'étudier le ou les gènes en cause. Donc le panel, ça cible une dizaine à une centaine de gènes, mais avec une très bonne sensibilité, c'est-à-dire que les gènes qui sont ciblés, a priori sur le panel, ils sont bien couverts, c'est-à-dire qu'ils sont étudiés en, en, en entier, et puis avec une bonne sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de lectures, le séquençage en fait, de chaque base qui est important. Euh, ça permet de dé découvrir évidemment euh, donc les, les, les variations de la séquence de l'ADN, que ce soit des changements nucléotidiques ou des petites insertions des lesions, mais également les variations en nombre de copies donc concernant les, les, les gènes ciblés. Le séquençage de l'exome, ça correspond au séquençage des régions codantes des gènes, c'est-à-dire environ 1,5% du génome. Euh, la sensibilité, elle est variable, c'est-à-dire qu'on va peut avoir une couverture variable de certains gènes, il peut y avoir des gènes qui sont mal couverts euh, ou alors avec une profondeur de lecture qui est faible et donc euh, avec un défaut de sensibilité. Euh, euh, en ce qui concerne les, les anomalies détectées, c'est globalement les mêmes que celles d'un panel de gènes. Et le génome, c'est un petit peu différent. L'ensemble du génome va être couvert, mais avec une faible profondeur de lecture, en général 30 à 50 lectures par région, mais une couverture qui est globalement homogène sur le, sur le génome. Donc on a forcément du coup une sensibilité qui est plus faible si on veut tester des gènes en particulier, mais une analyse qui est plus, plus large, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter par exemple des variations atroniques profondes ou bien des variations dans les séquences non codantes. Et ça va nous permettre aussi, donc avec une adaptation de certains pipelines d'analyse, de détecter des réarrangements chromosomiques équilibrés, ce qui n'est pas le cas pour les autres techniques. Euh, le problème principal, ça va être le volume de stockage des données euh, bioinformatiques, euh, qui sont très lourdes pour un séquençage de génome, dix fois plus importante qu'un séquençage de l'exome, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on interprète les résultats de ces tests génétiques Donc, lorsqu'on identifie une variation génétique, eh bien, on va avoir besoin d'un faisceau de critères pour permettre une conclusion euh, avec une classification des variants trouvés selon cinq classes. Donc, un variant bénin ou probablement bénin, donc on ne va pas mettre en lien avec la pathologie. À l'inverse, du variant pathogène ou probablement pathogène qui est en lien avec la pathologie. Et puis, la zone d'incertitude, c'est le variant de signification incertitude dont on ne sait pas euh, s'il est en lien ou pas avec la pathologie. Donc ça se base sur différents critères. Est-ce que ce variant est déjà rapporté en population générale, euh, auquel cas il va être plutôt bénin Est-ce qu'il est au contraire déjà rapporté chez des patients, auquel cas il va être plutôt pathogène, ou dans la littérature scientifique Est-ce qu'on a des, des analyses de prédictions bioinformatiques qui euh, le... Mettent, enfin, qui le caractérisent plutôt bénin ou pas, etc. Est-ce qu'on a des tests fonctionnels, ce qui est rare en diagnostic, en, en, en diagnostic de, de routine Et puis, bien sûr, la ségrégation familiale est très importante. Par exemple, un variant des nouveaux, euh, sur une pathologie, pathologie sporadique va être plutôt en faveur euh, du caractère pathogène. Donc, il faut savoir que cette euh, interprétation, elle évolue euh, dans le temps. Euh, au fur et à mesure des données qu'on a dans les bases ou dans les tests fonctionnels, ou dans la ségrégation familiale et qu'il va falloir la remettre à jour euh, de façon à ce qu'un variant qui peut être de signification incertaine à un moment euh, devienne euh, re, soit replacé, euh, soit en bénin, soit en pathogène dans l'évolution. Donc, tout ça pour vous montrer qu'en fait, la classification des variants, c'est quand même quelque chose d'assez complexe qui va nécessiter une collaboration multidisciplinaire entre les experts cliniciens, les généticiens moléculaires et les bioinformaticiens pour pouvoir aboutir à une corrélation génétique phénétique Donc, ça, c'est vraiment un enfin, disons, quelque chose à mettre en place de façon importante dans l'interprétation le... Dans le... des variants. Donc, je vais terminer en fait avec les limites des tests génétiques. Il y en a un certain nombre, donc déjà des limites dans l'interprétation. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a 4500 gènes qui sont connus en pathologie humaine alors qu'on a 20 000 gènes. Donc c'est sûr que si on trouve un variant dans un gène qui n'est pas décrit en pathologie humaine, on ne sait pas trop quoi en faire actuellement. Donc ça, c'est des choses qui, évidemment, évoluent avec le temps. Les conséquences fonctionnelles des variants, ça c'est un véritable challenge à l'heure actuelle. On sait produire les données identifiées. Identifier les variants, mais pour autant, on ne sait pas à certaines fois euh, déterminer quelles sont leurs conséquences fonctionnelles au niveau de la protéine, au niveau cellulaire, etc. Et ça va nécessiter euh, en fait une véritable réorganisation au niveau des laboratoires de diagnostic avec le développement de textes fonctionnels euh, pour bah, mieux caractériser euh, ces, ces variants. Le non-codant, ça, ça reste encore une, une boîte noire euh, pour la, la majeure partie euh, du génome. Je vous ai dit, euh, 40 sont des. Euh, Régions régulatrices, donc elles sont aussi importantes que les gènes eux-mêmes, mais pourtant aujourd'hui, on ne sait pas encore bien interpréter les variations dans les régions non codantes. Ensuite, on a des limites dans la détection. Je vous ai parlé de, des anomalies chromosomiques équilibrées qui ne sont plus détectées par les techniques de plus à ADN hein, qui sont maintenant largement utilisées euh, depuis euh, et plus, et plus euh, au, au détriment, je veux dire, du, du cardiotype. Et elles ne sont pas non plus détectées par les panels. Euh, ou euh, l'exome, elles peuvent l'être par le génome, mais ça nécessite quand même le développement de certains pipelines qui peuvent être encore difficiles à utiliser aujourd'hui. Euh, les mosaïques, ça, ça a toujours été une limite, euh, quelle que soit la technique utilisée, si l'anomalie génétique est présente bon, sur un petit pourcentage de cellules, on peut tout à fait passer à côté. Certaines fois, il faut utiliser un autre tissu pour l'analyse, par exemple. D'autres limites, c'est les maladies par expansion nucléotidique qui peuvent ne pas être détectées sur le séquençage au débit avec des analyses ciblées nécessaires. Et enfin, des hérédités plus complexes comme des anomalies épigénétiques ou une hérédité complexe polygénique qui peut être difficile à interpréter aujourd'hui. Voilà, bah je vous remercie. Merci beaucoup Florence. Je pense qu'on a donc euh, très très très très clair dans la présentation on est en ayant bien tenu le temps. Donc on a le temps, euh, si vous le souhaitez, de répondre à des questions. Vous levez la main, vous prenez la parole, vous envoyez une petite petit question sur le chat. Je regarde et Marie-Laure regarde aussi si vous avez des si vous avez des des, des, des questions. Euh, enfin voilà. Je ne sais pas, je vais laisser pour le, le temps que vous en posiez. Euh, je, je vais commencer euh, alors avec les limites que j'ai, hein, je suis un pauvre pédiatre euh, gastro Le syndrome de Turner, où il y a beaucoup de mosaïques, du coup, on reste sur le cariotype classique on... Pour le syndrome de Turner, oui. Qu'est-ce <rire> ouais. qui reste alors encore de maladie, où on va aller au, au bon vieux cariotype Alors, le bon le... vieux cariotype, euh, dans les bilans d'infertilité, justement, pour détecter euh, des remaniements chromosomiques équilibrés, comme des translocations, effectivement, là, le cariotype a toujours sa place. Le turner c'est un exemple euh, okay. également. Il en reste quand même. C'est quand oui, même pas tout à fait à la poubelle. Tout à fait. Alors, monsieur Davion, oui. Euh, Allez-y, prenez la parole, bonjour. il oui, bon ouvrir bon. le micro. Oui. Okay. Je Monsieur Davion, vous ouvrez votre... Oui, bonjour, vous m'entendez Oui, parfait. Oui, alors j'avais une question. Dans les maladies neuromusculaires, à un moment, il y avait eu des, des questions médico-économiques et des études médico-économiques pour voir quelles étaient les approches les plus rentables tout en étant les, les moins coûteuses. Il y avait notamment des études qui avaient montré que des fois, c'était mieux de faire un exome directement. Est-ce que ça a été étudié dans d'autres pathologies ou est-ce qu'il des Est-ce que c'est une question qu'on se pose encore là maintenant ou de moins en moins alors, euh, bon, globalement, un panel large, comme on le voit dans les maladies neuromusculaires avec plus de 200 gènes qui sont euh, étudiés, euh, c'est globalement le même prix, le même coût euh, qu'un exome. En fait. Euh, maintenant, euh, sur un panel, on sait que les gènes qui sont étudiés sont bien couverts, avec une bonne profondeur de lecture, c'est-à-dire une bonne sensibilité. Tandis que sur l'exome, on peut avoir des gènes qui sont euh, mal couverts, notamment les exons 1, qui sont riches en GC, euh, vont être souvent mal couverts sur l'exome. Euh, et donc, avec une profondeur qui peut aussi être variable selon les gènes. Donc, euh, ça, la politique euh, panel euh, exome, elle est vraiment... Euh, euh, dépendante des centres. Euh, donc ici au CHU de Lille, on a beaucoup de panels. Euh, il y a d'autres centres comme euh, par exemple euh, au CHU de Dijon, mais ne que l'exome. Euh, c'est vraiment des... Je suppose qu'à l'avenir, euh, probablement on va tous aller au génome. Hein, mais euh, c'est ce, ce qui est en train de se mettre en place avec les, avec les plateformes. Mais, euh, il n'y a, a pas une question de délai aussi, parce que en tout cas, c'est peut-être à Lille, parce qu'on a des gens un peu réactifs sur les panels, mais quelquefois, on a la euh, réponse bah, en une semaine pour un panel de euh, gènes, alors euh, que les, ça peut être un peu plus long. Hein, pour... bah, tout dépend de ce qu'on cherche. En ouais. fait, si c'est quelque chose de bien ciblé, euh, finalement, euh, sur l'exemple, on peut aussi répondre rapidement. Tout dépend de, de la situation. Okay. Et les panels, j'avais retenu que c'était très dépendant de celui qui le construisait et de son on Le problème, c'est les panels, voilà, c'est que des voilà, on ça, il va temps. falloir le, le remettre à jour. Et évidemment, on ne peut pas le remettre à jour euh, tous les six mois. Ce n'est pas possible. Ça va être mis à jour éventuellement tous les ans, voire tous les deux, trois ans. Et donc, si entre temps, il y a des, de nouveaux gènes qui sont euh, découverts dans la pathologie, et eh bien, on ne pourra pas revenir euh, aux données du panel. Il faudra une nouvelle analyse, tandis qu'avec l'exome, on peut faire ce qu'on appelle une analyse de panaline silico c'est-à-dire qu'on ne va évidemment pas étudier, interpréter des 20 les gènes, mais étudier, par exemple, 250 gènes de myopathie congénitale. Et puis, le jour où il y en a un, plusieurs autres qui sont découverts, on peut revenir aux données de, qui ont déjà été générées d'exome et puis réanalyser les données. Et en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux approches. Très bien, je pense qu'il faut qu'on avance. Merci. Merci beaucoup, Florence. Donc, euh, on va euh, partager l'écran pour euh, passer la parole donc, à Madame Bénédicte Bonte, qui est euh, assistante de, de prescription. Hein. Elle va nous expliquer Il existe deux plateformes nationales, selon l'endroit où on habite, euh, au sud de la Loire ou de la Seine, au nord. Nous, c'est Sequoia, et donc Bénédicte euh, travaille pour la plateforme euh, lilloise et aussi à Amiens, euh, et nous aide à mettre en place... Euh, ce séquençage à très haut euh, Bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Donc, en effet, mon propos va s'articuler autour de la prescription de séquençage à très haut débit ou de séquençage génomique. Donc, en effet, donc, euh, ce, ce type d'analyse rentre dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025, où l'un des buts est de réduire l'errance de diagnostic. Donc, dans ce cas, a été euh, mise en place 51 pré-indications pour les maladies rares. Pour prescrire ce type d'analyse, sur ces prédications ont été mises en place des RCP d'amont pour pouvoir y accéder et également d'aval en fonction des résultats obtenus RCP, -en, en réunion euh, de consultation pluridisciplinaire. Donc pour ce faire, il a été euh, mis en place donc, deux plateformes, Sequoia pour le nord et l'ouest de la France et Oragène pour le sud et l'est pour pouvoir aider à la prescription type d'analyse et également à les mettre en place sur tout le territoire, ont été créés donc les postes d'assistants de prescription, sur lesquels je vais revenir un peu plus tard dans mon propos. Et donc, sur un point de vue, on va dire, historique, il faut savoir que l'activité de séquençage sur les plateformes a commencé donc en août 2019 pour les maladies rares et en juin 2020 pour toute la catégorie oncologique. Donc ici, vous pouvez voir donc un schéma récapitulatif du parcours pour pouvoir prescrire du séquençage génomique, allant de la consultation médicale d'information au rendu de résultats par le médecin-prescripteur. Et petit aparté, donc vous pouvez voir que nous sommes dans le cas d'e-prescription. Donc, en effet, le, le, pour pouvoir accéder à l'analyse génomique, ça passe par un logiciel d'e-prescription qui s'appelle SPICE, donc pour la plateforme Sequoia. Où en effet, il faut rentrer toute la, toutes les données du patient pour pouvoir ensuite euh, accéder au séquençage génomique. Donc, en effet, donc dans un premier temps, donc il va falloir demander l'accord au, euh, au patient pour lui demander s'il veut bien qu'on passe son dossier en RCP et s'il est d'accord pour aller jusqu'au séquençage génomique. Également, lui, euh, lui présenter les différents résultats qui sont disponibles, enfin, qui sont possibles, les difficultés d'interprétation qu'il peut y avoir dans ces analyses de génome et les limites de l'analyse, ce qu'a pu euh, montrer Madame Petit. Également, vous pouvez fournir une outil d'information qui est disponible sur le site du plan France Médecine génomique. Il faut savoir que ce sont des analyses du coup, qui se font en trio, donc le patient et ses parents, ou sinon, en fonction de, des antécédents familleux enfin qu'il peut y avoir, ce trio peut être différent. Donc, en effet, par la suite, donc, il faut établir les prescriptions sur l'outil SPICE. Donc, pour cela, il est nécessaire d'avoir un compte qui est à demander au niveau de. De, de la bioinformatique du coup de, la, de la plateforme et également d'avoir certains prérequis informatiques. Ensuite, dès que ceci est possible et que la prescription est entrée, donc on peut participer à la RCP d'amont en fonction de la préindication qui les choisit, est choisie. et C'est cette RCP qui va pouvoir valider ou non la prescription et donc régir la suite du parcours. Enfin, dès que la prescription et donc du coup le dossier a été validé en RCP, on va pouvoir passer à l'étape de consultation médicale de signature de consentement. il faut savoir que ce sont des consentements qui sont spécifiques à la plateforme de, de séquençage. Et également donc sur le logiciel SPICE, vous retrouverez des bons de prescription qu'il est nécessaire à avoir avec les échantillons car en effet ils sont nominatifs. Donc ici je vous montre un exemple de, euh, du, euh, comment dire, du consentement du coup de Sequoia. Donc, il en existe différents types pour les personnes majeures et mineures et également pour les apparentés. Et ici, un exemple de bonne prescription, vous pouvez le code barre qui est nécessaire pour le laboratoire et également donc, les parties pour le médecin et pour le patient qui sont déjà pré-remplies sur SPICE. Donc, à ce moment-là, dès, dès que le dossier est validé, que les consentements sont signés et également que les échantillons sont arrivés au niveau de la plateforme, ils vont pouvoir être séquencés et interprétés par les interprétateurs de la plateforme pour pouvoir avoir enfin les résultats. À ce moment-là, donc, les résultats sont rendus au médecin-prescripteur, car en effet, d'après euh, les articles de loi 16-10 du Code pénal et également l'article 1131 du Code de santé publique, c'est le médecin-prescripteur qui doit rendre les résultats à son patient lors d'une consultation spécifique médicale. Mais dans tous les cas, il est possible à ce médecin, en fonction des résultats, d'en discuter en RCP d'aval, pour par exemple voir en fonction d'une certaine prise en charge ou autre. Donc il faut savoir pour les résultats, donc, soit on retrouve un variant pathogène qui pourrait expliquer la pathologie du patient, ou on ne trouve pas encore de cause au niveau génomique d'après les connaissances actuelles que nous avons et ces résultats sont rendus. Il faut savoir que les données additionnelles, dont le professeur Manœuvrier va vous parler juste après, et les variations signification inconnues ne sont pas rendues, et c'est un choix de la plateforme. Et comme je vous l'avais dit juste avant, donc ce sont des résultats qui sont rendus pendant une consultation par le médecin-prescripteur, où il va pouvoir y avoir une explication des résultats, également l'impact que cela peut avoir pour le patient, par exemple dans le cadre de la thérapeutique, ou pour une certaine prise en charge et également le, la potentielle incidence que cela peut avoir pour la famille et, et d'autant plus pour le conseil génétique. Donc l'assistant de prescription dans tout, euh, dans tout ce schéma donc, peut vous assister donc, en effet donc pour préparer les dossiers qui seront à présenter pendant les euh, réunions de concertation polydisciplinaire, également pour les saisies des dossiers sur Spice et pour pouvoir aider également à la création des comptes prescripteurs. Il y a également un côté de formation des cliniciens à ces outils et on aide également à l'assistante pour la mise en place des circuits de prélèvement. Et nous sommes également en collaboration avec les équipes d'Oragène, donc le plateforme de séquençage, et également les autres, euh, les autres services qui utilisent le Sequoia pour faciliter les circuits et les modalités de prescription. Donc en soi, le séquençage à faux débit peut être une solution pour les patients en impasse de diagnostic et cela n'est possible qu'en fonction de pré-indications qui sont prédéfinis par la plateforme. Et en effet, il existe certains prérequis obligatoires pour pouvoir prescrire, mais dans ces cas-là, l'assistant de prescription peut vous aider pour différentes étapes. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Bénédicte. On a aussi merci aussi d'avoir été euh, si clair pour euh, expliquer finalement un, un process, un circuit. Euh, un tout petit peu compliqué, mais qui est justifié parce qu'il faut bien poser en amont euh, l'indication. Est-ce est que c'est nécessaire et quel est le bon outil Et puis ensuite, une fois qu'on a les résultats, eh bien, euh, les rendre à nouveau avec une, des précautions euh, d'environnement médical. Vous avez une idée de combien euh, d'assistants de prescription ont été euh, grâce au plan maladie rares euh, créé en France euh... Donc là, actuellement, il y a 24 postes d'assistants de prescription qui sont... Euh sont possibles en France, en sachant qu'il y en a certains qui sont occupés, et d'autres qui sont encore vacants, oui. en sachant qu'il y en a certains, certains qui sont fixes sur certains euh, centres hospitaliers et d'autres, par contre, qui sont polyvalents, comme par exemple moi, qui suis sur Lille et sur Amiens. Oui. Vous, sach... vous avez l'impression d'être utile hein. vous, avez, vous êtes bien accueilli <rire> par les cliniciens Ah oui, ben en soi, enfin euh, euh, souvent, je suis accueillie dans le sens où euh, ils ont entendu parler du plan France Médecine génomique et de ce type de prescription. Mais à cause de tout ce schéma qui peut paraître compliqué au début, souvent on est quand même bien accueilli. et c'est à ce moment-là où ils ont tout de même envie d'avoir de l'aide pour, euh, pour pouvoir, euh, pouvoir y accéder. Évident. Euh, moi qui suis un clinicien et pas du tout euh, impliqué dans, dans le... comme Sylvie et Florence dans le... Dans l'interprétation, j'avoue que ce sont des, enfin des aides d'une organisation qui nous ont bien aidés hein, de façon objective. Enfin, je pense que, euh, avec finalement, dans les RCP d'amont et d'aval, euh, de ce que j'ai compris pour les maladies rares, deux formules possibles. une qui se base sur euh, euh, la RCP de spécialité, qui va associer un généticien pour valider, et d'autre qui se base sur des RCP de génétique, où le clinicien va pour discuter finalement en fonction de... Euh, la prévalence de la, de, de la fréquence de la maladie et de l'expertise qui est nécessaire. Enfin, je participe par exemple à une RCP nationale des pathologies pédiatriques, où là c'est finalement géré par euh, tout un tas d'hépatologues métaboliciens avec euh, la participation du généticien. Et d'autres, si je reprends dans la de d'osophage, si on a un enfant qui a une de plus euh, d'autres malformations, on est typiquement dans euh, de la, de la consultation, de la prise en charge de génétique et de la RCP de vous avez une idée de combien euh, sur ces, je ne sais pas, Florence, ou vous, en France, euh, pour ces maladies rares, c'est des RCP, euh, on va dire, de spécialité ou des RCP euh, plutôt génétiques Vous n'avez pas, pas aidé quand vous discutez avec Pense vos collègues que Ça dépend aussi des pré-indications, où il y en ouais, a certaines euh, qui vont. Déjà, au niveau des, des pré-indications, donc les RCP, il y en a des euh, nationales, interrégionales, également oui. des locales. Oui. Et euh, en soi, donc. Euh, c'est toujours assez varié, on demande quand même à ce qui est certes les cliniciens, mais toujours au moins la partie des généticiens cliniques et également les généticiens qui vont être souvent interprétateurs oui, des résultats. Oui, vas-y, vas-y. Ah. Monsieur Davion, vous aviez oublié de baisser la main ou vous avez une nouvelle question? Non, pas de question, j'ai juste oublié de baisser la main. Ouais. Ah, non, parce qu'on voyait une main levée et on voulait être là pour, euh, pour répondre aux questions. Vous avez une idée, depuis que vous êtes arrivé, euh, de combien euh, de prélèvements, alors de trios vous avez envoyés à, à la plateforme ou contribués, ou ont été envoyés depuis 2019 Parce que je, je participe euh, en tant que responsable de filière du côté du ministère, on n'a pas l'impression, alors ça décolle, parce qu'avant il, il y avait peu d'activités, ça décolle vraiment, il y a vraiment beaucoup de prélèvements envoyés, vous en envoyez beaucoup donc, bon, oui. Nous, en tant que oui, on en voit beaucoup. Euh, après, je pense que c'est très dépendant des pré-indications. Donc, dans la pré-indication anomalie du développement, en effet, on prescrit très largement. Combien par mois euh, Par exemple, si on prend le votre centre vous en envoyez un Là, 1 et en gros, nous, ça a démarré au courant 2020. Après, ouais. le, euh, ouais. au milieu de la crise sanitaire, ouais. on je est parler, à 200 mais... prélèvements à peu près. 200 prélèvements. Donc ça les 200 même. en fait, 200 index. Oui, oui, oui, oui 200, 200 300 trios. C'est ça, 200 prélèvements avec le trios. Quand il n'y a pas de papa ou pas de maman, alors on ne prélève pas Ça dépend des, voilà. des, des pré-indications. Il y en a qui sont plus ou moins stricts en fait sur la structure euh, familiale et des personnes à prélever. Euh, c'est vraiment très dépendant. Voilà. Après, oui. en soi, ce sont des cas qui sont discutés en RCP mmh. ou est-ce que c'est possible de le passer en duo si par exemple on n'a pas le mmh. papa Également, inversement, si par exemple, on a deux enfants qui oui, sont atteints, sûr. là, on peut passer sur un peu tu vois. C'est plus RCT dépendant et également pré-indication dépendante. Les structures familiales dépendantes. Ouais, les structures avec, familiales dépendantes également. On fait avec, euh, avec les situations. Voilà. Y a-t-il d'autres euh, questions de, de la salle des participants On ne voit pas trop de mains qui se lèvent. Voilà, donc on a bien déroulé, on sait quelles sont les techniques, on sait comment les prélever et puis maintenant on arrive à la, à la partie de réflexion éthique finalement, on a ses résultats, quelquefois on en trouve, on trouve des résultats qu'on n'attendait pas, qu'est-ce qu'on en fait, comment, euh, comment on se débrouille avec ça C'est Sylvie qui professeur professeure, nous puis aborder les aspects techniques qui sont soulevés par ces nouvelles technologies qui parfois donnent le vertige. Merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à ce webinaire et aussi je dis bonjour à tous les participants. Alors nous sommes tous bien sûr totalement convaincus de l'intérêt des analyses génétiques en général et de ces nouvelles technologies d'analyse du génome précis euh, en particulier, euh, à la fois pour le malade, c'est important euh, pour le diagnostic, et du diagnostic euh, dépend euh, souvent de euh, la qualité de, de la prise en charge, des possibilités de prise en charge, euh, mais aussi pour l'information euh, génétique à ce patient, et puis pour ses, euh, ses apparentés, euh, information génétique pour eux, soit dans le cadre du diagnostic prénatal ou préimplantatoire, soit dans le cadre du diagnostic présymptomatique. Ça dépend un petit peu de la pathologie, de l'âge d'apparition de la maladie. Mais bon, nous sommes tous médecins, nous aimons tous aussi savoir d'où viennent les pathologies. Et donc, dans un certain nombre de situations, nous sommes également intéressés à connaître la cause d'une pathologie et ce, cela plus dans le cadre de la recherche pour identifier des nouveaux gènes et des nouveaux mécanismes. Alors, ça pose une première question éthique qui est la frontière entre le soin et la recherche qui est parfois difficile à établir en génétique. Et il est important de savoir que, en ce qui concerne les plateformes, il s'agit bien de prescriptions, d'analyses dans le cadre du diagnostic et pas dans le cadre de la recherche. Euh, ces analyses, euh, Florence nous l'a démontré, euh, ont un bond technologique euh, très important euh, qui a permis euh, de beaucoup améliorer euh, le, les capacités de diagnostic et donc euh, réduire l'errance diagnostique. À partir de là, on va avoir aussi plus de diagnostics inattendus et imprévus, même si c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Par exemple, ici, cette petite fille qui consulte pour des petites tâches au niveau des lèvres et des muqueuses, et chez laquelle on va faire le diagnostic de syndrome de Peutz-Jeghers avec une prédisposition notamment au cancer digestif et mammaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait avant les nouvelles technologies. On va aussi avoir plus de diagnostics de découvertes additionnelles. Florence nous en a parlé, ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît, et voilà l'exemple d'un résultat d'amiosynthèse, on découvre un syndrome de Klingfelter alors que l'amiosynthèse avait été réalisée dans la crainte d'une trisomie 21. Donc c'est des choses qu'on connaît, mais qui vont se multiplier. Et c'est la deuxième question éthique, est-ce qu'il faut chercher à accéder aux informations additionnelles, et si on les trouve, qu'en faire. Alors, je vais vous donner quelques exemples de diagnostics imprévus avec ces nouvelles technologies. À gauche, dans le cadre d'une ACPA, donc euh, d'une analyse chromosomique sur plus ADN, réalisée chez un jeune homme qui consulte initialement pour des problèmes euh, de difficulté de procréation et chez lequel le cariotype a mis en évidence un chromosome 21 d'aspect inhabituel. Et cet ACPA va montrer qu'en en fait, il s'agit d'une duplication partielle du chromosome 21 comportant le gène APP, Et donc, ce jeune homme, on lui pose un diagnostic présymptomatique de maladie d'Alzheimer. Mais c'est lié aussi à ses difficultés de procréation. Les deux sont associés. À droite, il s'agit d'un diagnostic réalisé dans le cadre de l'exome. C'était une recherche diagnostique. Donc, ça n'a pas été fait sur les plateformes pour identifier la cause de ce syndrome très rare, polymalformatif, qui s'appelle le syndrome blépharo Et Il y avait une demande très importante des patients dans le cadre du conseil génétique pour ces familles, parce que c'est un syndrome très invalidant. Et on a identifié dans un certain nombre de familles des variants délétères du gène CDH1, qui est un, euh, syndrome, un gène qui était déjà connu pour prédisposer au cancer gastrique à cellules indépendantes, qui est un cancer qui survient précocement chez des sujets jeunes et euh, pour lequel la, le traitement actuel, enfin disons les mesures de prévention actuelles sont la gastrectomie précoce. Donc là, c'était associé à la pathologie, mais on ajoutait à une pathologie déjà très grave un risque de cancer. D'autres exemples, celle de, cette fois-ci de données additionnelles dans le cadre de l'ACPA, une fillette de 6 ans qui est atteinte d'autisme, euh, on prescrit l'ACPA et on ne découvre pas d'anomalie susceptible d'expliquer son autisme, mais en revanche une délétion du gène BRCA2 héritée de sa maman. Alors on n'a pas répondu à la question posée, mais on a ajouté au problème de l'autisme euh, une prédisposition au cancer euh, ma mère est ovarien pour cette petite fille et sa maman. Et puis s'ajoute à cela aussi toute la question de l'information euh, de la parenthèse qui va revenir euh, à cette famille. Un, une autre situation, un diagnostic prénatal de cardiopathie. On fait une ACPA dans ce cadre-là. On ne trouve pas de remaniement euh, qui puisse expliquer la cardiopathie, mais on identifie une microdélétion qui emporte le gène STK11. Euh, survenu des nouveaux, le gène STK11, c'est celui qui est responsable du syndrome de Peutz-Jeghers dont je vous ai parlé juste avant, avec donc une prédisposition au cancer digestif euh, et mammaire. Donc on n'a pas répondu à la question posée, l'enfant a toujours sa cardiopathie et on a ajouté une deuxième euh, pathologie, euh, celui du syndrome de Peutz-Jeghers euh, dans ces situations-là. Donc vous voyez que euh, même avec l'ACPA, euh, les données additionnelles euh, peuvent être rencontrées et ne sont euh, en réalité pas totalement exceptionnelles. Alors, Dans le cadre de l'exome et du génome, il y a deux types de données additionnelles qui peuvent être envisagées. Les données dites secondaires, c'est si on recherche activement des anomalies dans une liste préétablie de gènes qui n'auraient bien sûr pas de relation directe avec l'indication initiale, mais dont on considère qu'elles peuvent être utiles pour le patient et ou pour sa parentèle. Et il y a les données incidentes qui sont, elles, également utiles pour la santé du patient et sa parentèle, mais cette fois-ci de découverte fortuite, elles ont échappé au filtre informatique. Alors, en ce qui concerne les données secondaires, aux États-Unis, on nous dit pourquoi s'en passer, puisqu'on a étudié l'ensemble du génome, voire l'ensemble de l'exome, voire l'ensemble du génome, et donc, euh, on peut avoir ces informations. Et donc, il y a des recommandations actuelles de la Société américaine de génétique qui a établi une liste d'un certain nombre de gènes de prédisposition au cancer, de prédisposition à des morts subites, euh, qui, qui sont considérés comme pouvant être utiles à la santé du patient et qui vont donc être étudiés activement. Mais ça pose un certain nombre de questions. Comment établir une telle liste de gènes Que mettre dedans euh, quels gènes, parce qu'il y a certains gènes qui vont prédisposer à des pathologies pour lesquelles on n'a pas euh, de possibilités thérapeutique ou préventive actuellement, quelle est la réelle signification euh, des variants qu'on va pouvoir identifier en dehors d'un contexte familial spécifique. Et euh, les oncologues précisent par exemple que dans le cadre des variants euh, de BRCA1 ou de BRCA2, donc les gènes qui prédisposent, dont les variants prédisposent au cancer euh, euh, mammaire ou, et ou variant, eh bien, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces variants, lorsqu'ils survenaient dans des familles dans lesquelles il n'y avait pas d'histoire de cancer, euh, avait une, la, le risque de cancer était bien moindre euh, que exactement les mêmes variants survenus dans des familles dans lesquelles il y avait eu euh, des cancers. Donc, on a beaucoup de mal à interpréter la réelle signification. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes de risque de mise en place de mesures préventives qui peuvent être très lourdes hein, dans le cas des prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire. Ça peut aller jusqu'à la mérectomie bilatérale. Et en tout cas, c'est une ovariectomie à 40 ans. Donc, euh, quel est le bénéfice réel euh, de, de ces mesures si on n'est pas sûr du risque euh, potentiel de ces, de ces variants, il y a aussi tous les risques psychologiques et puis il y a le risque d'une mésinterprétation d'un résultat négatif, c'est-à-dire si on a dit aux gens, bah, on a étudié tous ces gènes-là et on n'a rien trouvé, les, gens peuvent, euh, les patients peuvent être faussement rassurés et ne plus se soumettre aux mesures de prévention en population générale. Donc les recommandations actuelles en Europe et en France, en France elles ont été établies par l'agence de la biomédecine, c'est de ne pas rechercher activement les données secondaires et cette analyse, comme vous l'a dit Bénédicte, n'est de toute façon pas réalisée par les plateformes. Alors, il y a le problème des données incidentes. Celles-là, on ne les a pas cherchées, mais on tombe dessus quand même. Et elles posent aussi un certain nombre de problèmes. celle de l'autonomie de la personne, le droit de savoir, de ne pas savoir, et les difficultés de l'information médicale. Parce que comment expliquer à un patient On ne peut pas commencer à faire, à détailler des dizaines et des dizaines de pathologies. Donc, beaucoup de difficultés d'information en amont, euh, difficultés aussi à savoir ce qu'on entend par utilité clinique euh, et le changement donc, de, de statut de la personne euh, qui va passer d'un de, de, de, patient qui consulte pour une pathologie donnée à un patient qui est à risque pour cette donnée incidente. Donc, il peut y avoir un risque de confusion entre euh, le résultat de cette donnée incidente et le résultat de, qui peut être, de, de la recherche faite pour l'indication qui peut être négative. Et il y a tous les enjeux psychologiques et celles de la formation de la parentèle. Donc, les recommandations actuelles de l'Agence de la biomédecine, c'est de privilégier les panels, de minimiser le risque de découverte de données incidentes euh, en adoptant notamment euh, les filtres informatiques. Et comme vous l'a dit Bénédicte, de toute façon, les résultats incidents actuellement ne sont pas rendus par les plateformes. Il n'empêche que dans le cadre de l'ACPA, les données incidentes, on peut en avoir, comme je vous l'ai montré dans les exemples que je vous ai montrés. Donc, l'agence de la biomédecine a établi des, des recommandations dans le cadre de ces données incidentes. Donc, pour l'instant, elles s'appliquent essentiellement à l'ACPA, mais elles pourront plus tard euh, s'appliquer également euh, au, au séquençage à très haut débit. Donc, il est très important au moment de la prescription de recueillir les antécédents et de vérifier que même hors du champ du motif de prescription, on n'a pas d'autres antécédents génétiques qui pourraient correspondre à une prédisposition au cancer, à des problèmes de mort subite, etc. La prescription doit être évaluée en RCP, ça Bénédicte vous l'a déjà dit, et au moment de la prescription, il y a beaucoup d'informations à donner. Donc actuellement, essentiellement sur l'ACPA, puisqu'encore une fois, on ne va pas chercher les données incidentes, avec, rendre les données incidentes avec le séquençage à très haut débit. Donc, expliquer qu'on peut identifier fortuitement une donnée génétique qui n'aura pas de lien avec l'indication initiale, donner quelques exemples, euh, dire qu'on ne va rendre que, que les données incidentes qui ont une utilité clinique. Expliquer que ça peut être aussi une utilité familiale et que donc à ce moment-là, ben, il y aura éventuellement un dispositif d'information euh, de la parentèle qui ne concernera pas seulement euh, le motif de prescription, mais aussi ces données incidentes. Que si on découvre ce genre de choses, eh bien, on est susceptible d'orienter euh, le patient, sa famille vers euh, une consultation spécialisée, une consultation oncogénétique, une consultation cardio, etc bien sûr c'est pas parce qu'on ne veut pas connaître d'éventuelles données incidentes que cela va avoir un quelconque impact sur le rendu du résultat pour la question qui est posée donc le motif de prescription que si on découvre pas de données incidentes ça veut pas dire qu'on n'est pas prédisposé au cancer à un problème cardiaque etc et que pour les mineurs on ne donnera on ne rendra que celle qui expose l'enfant à un problème dans l'immédiat et le consentement doit être spécifique à cette donnée incidente et il est révocable à tout le monde. Que nous dit l'Agence de la biomédecine pour le compte-rendu Eh bien, c'est qu'il doit y avoir un premier rapport du biologiste qui doit s'assurer que le patient euh, voulait connaître ou non euh, euh, la donnée incidente. Ça ne doit pas retarder le résultat. S'il a des difficultés d'interprétation de cette donnée incidente, ça ne doit pas retarder le résultat du motif de prescription. Et on doit euh, séparer euh, ce résultat de données incidentes, du, du résultat euh, correspondant à la prescription. On va impliquer une RCP d'aval pour discuter euh, de, de la justification ou non de rendre cette euh, donnée incidente et les informations qui doivent figurer sur le compte-rendu, c'est le type de la maladie, euh, la nature de la variation, on ne rendra que les classes 5 et les classes 4. Et euh, si on découvre une donnée incidente chez un parent euh, lors d'une analyse en trio, on n'informe que le parent et on ne donne pas le résultat de l'enfant et on ne rend les résultats, comme je vous l'ai dit déjà, de l'enfant que si ça a un impact pour lui. Euh, et le rendu doit se faire en consultation. L'agence de la biomédecine recommande de séparer le rendu euh, de la donnée incidente du rendu du résultat correspondant à la, au motif de prescription et bien sûr d'être attentif à l'accompagnement euh, psychologique euh, dans le cadre de ce rendu. Alors encore une fois, euh, aujourd'hui les plateformes nous ne sommes pas confrontés à ces difficultés-là euh, pour le, les plateformes de séquençage à très En revanche, dans le cadre du séquençage à très haut débit, Florence vous l'a dit, on, on stocke les données, elles sont susceptibles d'être réinterprétées à distance, et donc on peut, euh, à distance, euh, identifier une anomalie responsable de la pathologie, alors qu'initialement, on avait répondu aux parents qu'on ne l'avait pas, euh, qu pas trouvé. Ça pose une autre question éthique quand on a un résultat 4, 5 ans plus tard, euh, Comment recontacter les patients Quelle information donner À qui le patient peut être décédé dans l'intervalle Donc il est absolument essentiel lorsque vous prescrivez ce type d'analyse d'avertir le patient ou ses, et, ou ses parents euh, du fait que ces résultats peuvent être revus à distance et il faut qu'il donne son accord pour la poursuite des investigations et euh, ce rendu qui peut être réalisé à distance. Dernier petit point que je voulais évoquer, Florence vous a parlé de la variabilité euh, du génome. Euh, eh bien, cette variabilité du génome, elle, peut, euh, elle est connue euh, et parmi les variants, on va retrouver certaines variations qui sont réputées être associées à un risque augmenté d'obésité, de difficultés scolaires, de troubles psychiatriques, etc. Ces variations, on ne sait pas toujours très bien les interpréter. Euh, on a des données qu'on a cru valables à un moment donné, qui ont été démenties quelques années après. Je vais vous donner l'exemple de cette petite fille euh, qui avait en réalité un syndrome de Turner, euh, diagnostiqué le, dans le cadre d'une pathologie cardiaque et, et rénale, mais chez laquelle l'ACPA avait mis en évidence également une petite duplication sur le chromosome 16, qui était réputée être responsable de difficultés scolaires. Et heureusement, quelque part, si je puis dire, cette duplication était héritée du papa qui avait eu un petit peu de mal au départ, mais qui avait ensuite fait une grande école de commerce et s'en sortait très très bien sur le plan professionnel et on a pu complètement rassurer cette famille. Mais si ça avait été des nouveaux, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Et donc, il y a là aussi des difficultés éthiques. Et Je pense qu'avec le séquençage à très haut débit, ce genre de situation va encore se multiplier. Euh, et c'est toute la difficulté de l'impact de l'environnement euh, sur la variation euh, du génome. Et et il faut donc se poser la question du rapport euh, bénéficience-maléficience euh, devant ce, ce type d'identification et donc de résultats. En conclusion, quand on prescrit euh, ces analyses, euh, ces nouvelles analyses euh, génomiques, bien sûr, elles sont très intéressantes dans le cadre du diagnostic. Euh, il ne faut pas le nier, euh, mais il faut se poser la question de la réelle justification de la demande d'analyse génétique, limiter au maximum le risque de découverte incidente, ne pas confondre le diagnostic et la recherche, et se poser la question de l'intérêt réel euh, du patient euh, pour euh, pour lui-même et bien sûr aussi euh, pour sa famille. Je vous remercie beaucoup de, de votre attention. Merci, Merci beaucoup Sylvie. On peut peut-être peut arrêter le partage pour euh permettre les questions. Euh, voilà, ça souligne, mais on n'a pas besoin d'être convaincu que ça, ce genre de résultat a besoin d'être interprété, rendu et expliqué par les professionnels formés avec la délicatesse et l'implication médicale et que ce n'est pas « j'envoie trois gouttes de sang par la poste et je reçois mon génome et je crois que je vais faire voilà, », ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, peut-être en attendant les questions de façon pratique, tu l'as illustré par euh, 4 cas en commençant et je voulais savoir qu'est-ce que vous en avez fait euh, j'imagine que la petite fille à qui on trouve euh, un, des prédispositions de cancer euh, mais, ça a été informée, elle a été rentrée dans un suivi oui alors là, là c'était une ACPA, donc dans le cadre de l'ACPA le, le, résultat, le résultat est rendu euh, et oui il y, y a eu un, une prise en charge en oncogénétique euh, de, de, de, la, de, de la maman et, et plus, plus tard de l'enfant. Mais par contre, alors, quand on, enfin, ça c'est absolument épouvantable. On nous dit qu'on va faire un Alzheimer à, 40, à 42 ou 59 ans. Alors on n'a aucun moyen, ça se saurait s'il y avait un moyen de prévenir l'Alzheimer. Enfin, c'est absolument. Enfin, je veux dire, autant autant euh, prédisposition au cancer, un pot de Ségur, si on sait qu'on a. Une prévention possible, une action possible pour éviter et faire un diagnostic préclinique avant d'arriver à une catastrophe quand ça vient clinique, Et pour des prédispositions comme ça, comment, comment on gère Alors là, Alors là, il y a -être aussi, être il y a aussi ou... les consultations de neurogénétique. On travaille beaucoup avec nos collègues nos neurologues dans le cadre du diagnostic pré-symptomatique d'un certain nombre de pathologies pour lesquelles on sait qu'on n'a pas de mesures de prévention. Là, le problème, c'est que euh, ça ne s'est pas fait dans le cadre de, de ces consultations-là, où il y a une préparation psychologique, où les patients euh, euh, veulent savoir ou pas, et, etc. Bon, là, rétrospectivement, en fait, dans cette famille, euh, C'est pas moi qui ai géré ce dossier là, mais dans cette famille, euh, en réinterrogeant, euh, il y avait euh, des antécédents de, de maladies euh, d'Alzheimer. Euh, donc, euh, voilà, la prise en charge a été faite avec les, avec les, neurologues. On y a avec les neurologues. Et euh, est-ce est qu'il y a des études, j'imagine qu'il y en a, sciences humaines et sociales et psychologiques, de ces familles après coup pour savoir comment... Euh, ils ont réagi, accepté ou regretté de ne pas avoir su, d'avoir su. Enfin, Est-ce que ça a été mesuré un peu, ces, ces, ces conséquences Il y avait une étude qui avait été faite par, au niveau national sur les, les, les rendus de l'ACPA, euh, avec un, un certain nombre de données incidentes comme ça qui avaient été, qui avaient été découvertes. Euh, mais c'était surtout ce qui avait été fait, mais l'étude rétrospective des patients. Euh... Donc là, actuellement, il y a l'étude des oui. qui est en cours. Euh, en fait, c'est proposition propositions de génome dans le cadre du bilan éthiologique de déficience intellectuelle. Mais pour les parents, euh, donc des cas index, il y a une étude ancillaire qui est en cours avec proposition de recherche active des données secondaires. Et puis, euh, donc, euh, refus ou acceptation et ensuite suivi... Euh, euh, derrière, en effet, euh, du vécu euh, psychologique. Donc, c'est une étude qui est en cours actuellement, mais on n'a pas, pas les résultats en cours qui est national. Ceci est, bon, le, le, le parallèle est probablement euh, pas tout à fait adopté, mais par exemple, on a, euh, avec Véronique Foulin-de-Barge, l'impact du diagnostic prénatal, par exemple, sur une malformation. Il y a des parents qui sont très heureux, enfin, c'est Blanc-Noir. Ils sont très contents parce que ça a pu préparer. L'enfant est arrivé, il est né dans la maternité, le chirurgien était là, il savait à l'avance, ils il pas Il y en a d'autres qui sont euh, fâchés contre la personne qui a donné le diagnostic parce que de toute façon, euh, la catastrophe était là, ça a pourri leur grossesse. Et puis, au moment où l'enfant est né, de toute façon, enfin, voilà. Bon, donc, euh, et, et, et du coup, ça c est, c est, ce, ce type de données, on ne on, on, on l'a pas trop encore sur le... Non, ça, mais, ça mais je, être... pense que, je pense que c'est tout à fait... Ça va être du compris. même genre avec, avec, euh, avec oui, oui. ceux qui vont être parce très que... adhérents, parce qu'ils auront intégré, compris, euh, finalement, euh, voilà, un, un, un, intégré, puis d'autres qui, qui, qui, qui, qui d'emblée, euh, non on, Donc, a, on a un petit peu senti. Là, peu senti petit voilà. comment... On a un petit peu Est-ce qu'on a, alors, euh, là, qu'est-ce qui est partagé Également l'étude FIND sur les données additionnelles issues du séquençage pangénomique Vous voulez détailler un peu Parce que moi, l'étude FIND, je ne sais pas ce que c'est. On peut donner la parole à Antoine. Alors, Antoine. Ah. Très bien. Monsieur Antoine, vous voulez bien nous votre... expliquer votre commentaire On peut prendre la parole. Hein. Il faut activer le micro. Allez-y. C'est bon Antoine. On, on, on vous la donne. On vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Euh, alors, c'était juste un commentaire euh, sur les études qui étaient en cours. Euh, bon, celle-ci, elle est terminée, mais sur les autres études qui existent, sur les données euh, additionnelles, euh, après, je ne la connais pas non plus trop dans le détail, mais ça, ça montre qu'il y a quand même un, un intérêt euh, de, des différents professionnels sur... Euh, le, les conséquences que peuvent avoir ces, ces, ces analyses euh, pan génomiques, enfin voilà la, le développement de ces analyses et c'est important de rappeler euh, comme l'a fait euh, le professeur Manouvrier que même si ces études, elles ont, enfin ces analyses, elles ont de grands, c'est un, un espoir pour tous les patients, euh, il y a quand même des, des dérives qui peuvent être occasionnées, et c'est pour ça que c'est important que ces, ces analyses soient encadrées par des professionnels euh, de, la, de la génétique, des assistants de prescription, des conseillers en génétique et des médecins généticiens, pour justement limiter euh, le, les conséquences néfastes que peuvent avoir ces analyses quand des personnes qui ne sont pas bien formées euh, serait amené à rendre des résultats euh qui sont pas forcément demandés par les patients, notamment au moment de la signature du consentement. On a trop souvent vu euh, des, des professionnels demander aux patients de cocher toutes les cases en disant « Voilà, si vous voulez avoir les résultats, vous dites oui à tout ». Sauf que malheureusement, souvent dans ces cases, c'est écrit en petit, mais c'est quand même écrit, euh, on peut trouver des choses qu'ils n'ont pas envie de savoir, et si on ne leur explique pas en amont, c'est pas aux patients de comprendre ce qu'ils vont signer si on ne leur a pas bien expliqué. Merci beaucoup de ce commentaire, vous me paraît une bonne synthèse de ce que vous avez expliqué là, une conclusion. Alors, ouais. Mais moi, que... je pense qu'en général, les gens disent oui, oui, je veux savoir. Et que le problème, c'est qu'ils euh, disent je veux savoir parce qu'ils ne se rendent pas bien compte euh, de, de, de, de, de l'impact. Euh, et je pense que ça serait bien de les faire réfléchir un petit peu et de décaler un petit peu le... Ce, cet aspect là parce qu'on euh, se, on se rend compte rétrospectivement qu'au moment où on donne éventuellement un résultat défavorable euh, eh bien, effectivement c'est un peu ce que tu disais, certains pour finir ont dit oui oui je voulais savoir mais pour finir je ne suis pas très content de savoir quoi. donc c'est pas et, et on ne on peut, on peut pas détailler toutes les pathologies on ne peut pas leur faire tout un cours de médecine c'est pas possible, on peut leur donner quelques exemples euh, et, et c'est pas, pas, pas, si, pas si simple Très bien, mais je pense que nous sommes euh, il, est, il est tout à fait d'accord donc c'est parfait euh, et donc je pense que on est dans les temps on a tout petit peu dépassé euh, on a à cette heure-là encore 21 participants et pour ce type de formule euh, je pense qu'on peut être satisfait merci donc euh, aux participants merci surtout à nos trois intervenantes euh, qui ont été brillantes et concises et je trouve qu'ils ont rendu simples des sujets qui, le, qui sont complexes. Il y en a même qui disent merci beaucoup. Voilà, donc on est, merci Marie-Laure et toute l'équipe de Plémara d'avoir organisé, je vois qu'il y a Audrey qui est aussi connectée, d'avoir le dynamisme d'organiser ces réunions qui reviennent régulièrement, c'est des formules simples à mettre en œuvre, enfin simples de mon point de vue, mais qui correspondent je pense à, à des réponses. Donc merci à vous tous. Je, mais remonter sur ce que vous avez aimé, pas aimé, ça nous intéresse aussi parce qu'on essaie de réfléchir à offrir des, des orateurs et des sujets. Audrey vous, vous les dire quelque chose alors, vous voulez prendre la parole? Non, non. <rire> Il, y a un questionnaire qui suivra. Il y a un questionnaire de satisfaction et on est voilà, content. On est en train de construire cette plateforme. C'est la nôtre, c'est la vôtre. Et donc euh, voilà, on, on, on, on avance de façon confiante et, et prudente. Bonne soirée, merci oui. encore à vous trois d'être intervenus. Merci, merci bonne à vous.